Je n'en peux plus de ce putain de cercle vicieux, ce mal-être m'empêchant d'aller mieux, broyant mes, oeufs, mes os, mon cœur, décharnant mon corps, creusant mes plaies. L'anorexie rythme ma vie, mélodie assourdissante, abrutissante et terrifiante. La liberté, je demande qu'à être libre, insouciante, l'ivresse de la jeunesse, étrangère et amère. La différence me ronge, m'obsède, destructrice, manipulatrice. Je veux redevenir celle que j'étais, amoureuse de la vie et des délices qui l'entouraient. Plaisir sucré ou salé j'ai décidé d'aller mieux, de briser ces dictates, ce contrôle meurtrier. Je veux guérir, nourrir mon corps et réjouir mon cœur. » Alors là, c'est un texte euh, que, je, que je, me, je me reconnais beaucoup, même si moi-même, je n'ai pas été jusqu'à être anorexique, mais j'ai fait d'autres choses. Mais euh, c'est vraiment, quand on est mal comme ça, souvent, on, justement, c'est un cercle vicieux et on... Et bien qu'on sache que c'est un cercle vicieux et qu'on a le pouvoir de le briser, on n'y arrive pas justement. Et c'est très, très frustrant. Un de, des raisons de mon mal-être, c'est que j'avais l'impression de ne pas pouvoir l'expliquer. Et que justement, comme j'avais pas de raison d'être comme ça, ça me, ça me faisait encore plus souffrir. Et euh, mais maintenant, je commence à comprendre un peu, c'était dû à plein de petites choses en fait. Ça peut être une relation avec quelqu'un, on se rend compte que que euh, l'amitié, c'est pas ce qu'on pensait, ou même l'école ou le monde, la vis notre vision du monde évolue, je pense. Et, euh, et on se rend compte que euh, c'est pas forcément aussi euh, idyllique qu'on le pensait quand on était petit, mais ça, ça arrive à tout le monde, je pense. Mais après, moi, euh, je, comme je sais que je suis assez sensible, ça a pris un, un impact assez important. Je l'ai manifesté par des angoisses euh, assez tôt, et euh, des crises d'angoisse, et après, c'est euh, allait jusqu'à des proportions. Euh, bien trop importante parce que j'ai fait l'automutilation et, euh, et euh, maintenant je me rends bien compte que c'était pas, pas la solution mais on passe toujours par des moments de doute comme ça et on fait des choses qu'on regrette bien sûr après.